Euh, une très belle énergie vous protège dans votre signe. Par contre, maintenant, Mercure fait un carré avec Neptune. Euh, alors, toujours, vérifiez très bien avant de vous engager. À part ça, une belle énergie vous habitera et votre vitalité sera en éveil. Un beau magnétisme personnel vous ouvrira des portes. Une seule chose, il y aurait une nécessité de donner un peu d'attention à votre foyer ou votre famille, car vous pourriez être blâmé pour négligence. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM, pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre deuxième maison. Vous vous sentirez très bien dans votre peau et votre générosité vous pousse à offrir votre aide à ceux qui en auraient besoin. Vous pourriez même offrir de l'aide financière, mais assurez-vous bien que les récepteurs de cette aide en ont vraiment besoin, car la lune qui oppose Neptune pourrait vous faire prendre la mauvaise impression des autres. Vous pourriez trop idéaliser quelqu'un et ne voir que ses bonnes qualités. Quelques sensibilités émotionnelles pourraient se présenter de temps en temps et vous rendre confus à propos de vos propres émotions-mêmes. Mais au moins, vous aurez assez de patience pour gérer quelques situations délicates au niveau relationnel. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM vendredi. Et samedi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la balance, votre troisième maison. Votre humeur serait plutôt orientée vers la socialisation et l'envie de parler et d'écouter les autres. La Lune fait un trigone avec Vénus, le gouverneur de cette troisième maison, pour apporter de l'harmonie, de l'amour et de la tendresse à vos relations et vos échanges avec les autres. Cette belle humeur que vous aurez augmente votre popularité et vous rend charmant, surtout au niveau de la parole et de l'intellect. Surtout que la Lune fait aussi un sextile avec Mercure, le gouverneur de votre onzième maison, pour faciliter pour vous la création de nouvelles relations ou connaissances via la socialisation bien que de temps en temps vous pourriez voir des sentiments profondément enfouis refaire surface suite à un élément déclencheur qui pourrait être une vieille photo par exemple ou un objet un album photo que vous êtes en train d'organiser ou un simple mémoire qui vous revient soudain les odeurs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 votre quatrième maison, c'est votre foyer, euh, c'est votre famille euh, et en plus c'est une fin de semaine. Vous pourriez avoir envie de vous réunir avec vos amis, avoir du plaisir avec eux, essayer d'inclure votre famille dans ce plaisir, car vous pourriez euh, déjà être blâmé pour négligence. Vous pourriez avoir une insatisfaction au niveau émotionnel, et au niveau de l'affection dans votre vie. Et vous pourriez avoir à faire un effort additionnel à ce niveau. N'importe ce que vous faites, soyez attentif aux réactions impulsives, surtout avec vos bien-aimés, car une petite situation dramatique pourrait escalader en un conflit chaotique. Mais patientez les prochaines journées seront formidables pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lyon. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez et commentez, et surtout partagez, s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.